Alors bonjour à tous, je vais euh, aujourd'hui faire une vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première fois qu'on va aborder la programmation en tout cas dans cette série, là, dans cette playlist, c'est la première fois qu'on va l'aborder avec Playmaker puisque sur cette chaîne il n'y aura que des, des, des, des programmations visuelles faites avec Playmaker donc Playmaker pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un asset qu'on trouve sur l'asset store et qui permet de faire du visual scripting euh, le Visual Scripting, tout simplement, c'est se passer de faire du script, d'écrire du script, d'écrire de la programmation, d'écrire du C-Sharp, en gros. Donc on va faire de la programmation à partir de, de nodes, de petites cases, qu'on va relier entre elles, chaque case ayant des fonctions, et qui se déclencheront suivant des événements qu'on va pouvoir euh, décider. Et euh, tout ça, ça paraît peut-être un peu abstrait à ceux qui n'ont jamais essayé de programmer, mais ça va vite devenir très concret dès qu'on va commencer. Euh, pour installer Playmaker, c'est très simple, vous allez le télécharger. Alors, Premièrement, c'est payant. Malheureusement, c'est la seule chose payante dont je vous parlerai sur cette chaîne. Euh, Playmaker est payant, comme tous les Visual Scripting de Unity. Euh, Unity projette de développer son propre euh, système de Visual Scripting, ou peut-être qu'il rachètera Playmaker. En tout cas, y a, la solution arrivera dans les futures versions, mais ce n'est pas tout de suite. Quand on va sur le site de Unity, on voit que ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Donc pour l'instant il faut payer, par contre c'est vraiment un, un investissement entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous mettre à ça, et que vous allez l'acheter, donc ça doit coûter entre 30, 40, 50 euros suivant les, les remises, je crois que ça, ça tourne autour de 40 euros, ou dollars, je sais plus, il faut aller voir sur l'asset store, et une fois que vous l'aurez, vous pourrez plus vous en passer parce qu'on peut tout, tout, tout programmer comme si on, on écrivait en C -sharp. Je vous dis pas que vous allez faire le prochain Call of Duty ou, ou un gros gros jeu avec ça. Genre, personne, euh, de toute façon mais avec du c -sharp, vous y arriverez encore moins, là dans un premier temps en tout cas. Mais si vous travaillez seul ou avec une petite équipe et que vous voulez faire un petit projet euh, ou même avec plus envergure, hein, je dis petit projet mais pas forcément, et que vous ne voulez pas euh, du tout mettre les mains dans le code, je veux dire par là ne pas l'écrire du tout, Mais alors il faut passer par le Visual Scripting et vous ne pourrez plus vous en passer. Bref. Vous allez le chercher sur l'asset store, vous l'installez, ça, ça, ça, ça s'installe comme n'importe quel autre asset. Une fois que c'est installé, on a donc un nouveau menu ici qui s'appelle Playmaker. Et on peut sortir le Playmaker Editor. Donc moi, je, voilà, c'est cette fenêtre là. Je viens là, en général la plugger ici, là, la stacker, hein, mais vous la mettez où vous, vous pouvez la mettre où vous voulez. Et il y a aussi dans.. Alors c'est dans Tools ou Composants, Editor, Window, voilà, ça c'est toutes les, les fenêtres qu'on peut avoir. Et celle dont on va avoir pas mal besoin, c'est Action Browser, donc moi je l'ai mise ici, Action Browser. Donc j'ai la dernière version, je crois, de, de Playmaker, c'est la 1.9. Une fois que c'est installé, vous avez ça. On se retrouve donc avec une fenêtre ici, Playmaker, c'est l'éditeur, et une fenêtre Action, qu'on appellera de temps en temps. Donc comment ça fonctionne Regardez. J'ai préparé une petite scène très simple dans laquelle on a, je, je dézoome un peu, un plan, c'est le sol, là j'ai fait un petit décor, un socle, un pilier, avec une lumière, un point light au bout qui est ici, et euh, le Sort Person Controller là qui est là. Donc on a vu ça dans la vidéo précédente. Donc quand je mets lecture, ça va maximiser en plein écran, et je vais pouvoir bouger sur euh, la petite zone là. Et ce qu'on va faire on va faire notre premier script donc il va être très simple hein. on va faire en sorte que quand le personnage monte sur le socle la lumière s'éteint quand il ressort elle s'allume tout simplement donc on y va donc pour commencer on se met sur la fenêtre playmaker ici playmaker editor Et je vais sélectionner l'objet sur lequel je veux mettre le script donc a priori l'objet sur lequel je vais mettre le script ça sera le socle puisque c'est quand il passera sur le socle que ça va s'éteindre alors pas sur le sol sur le socle voilà donc je vais zoomer dessus et je vois qu'il a un collider ça tombe bien je vais en avoir besoin donc je vais sur l'inspecteur collider je vais éditer le collider avec ce picto là hop et le grossir un petit peu comme ça si je laisse comme ça je vais même le grossir un peu plus voilà et si je remets lecture là je ne peux plus rentrer le collider m'empêche de rentrer hop vous voyez je suis bloqué peut-être que je saute et même pas je saute pas assez haut en fait le collider on va le mettre en déclencheur d'événements donc le déclencheur en d'événements c'est trigger en anglais et je vais donc revenir sur l'inspecteur et vous voyez que dans box collider ici il y a une fonction is trigger donc ce box collider is trigger est un déclencheur je le coche ce qui fait que maintenant je vais pouvoir entrer librement sur le socle le collider ne me retient plus par contre unity détecte toujours que mon player pénètre dans le collider. Donc ça c'est juste la préparation. Donc je vais sur le socle, je viens sur la fenêtre Playmaker et pour, premier, pour commencer à faire son premier script, il va falloir faire un clic droit et Add FSM. FSM étant euh, l'acronyme je ne sais plus quoi, je crois que c'est Final State Machine. Je suis plus sûr à vérifier. Peu importe, en fait, ce sont les scripts euh, Playmaker qui s'appellent comme ça, en fait. Hein. Donc, on voit que quand je l'ai ajouté sur le socle, dans l'inspecteur, il y a un Playmaker FSM, un script euh, Playmaker qui s'est ajouté, qui s'appelle FSM. Donc, là, on va le renommer en détection, pourquoi pas. Donc, on voit que. Alors, euh, que je dise pas de bêtises, oui c'est bien ça, donc là c'est bien appelé détection, euh, je reviens donc ici, vous voyez que j'ai plusieurs onglets sur le côté, ici c'est les informations générales, c'est celles que je vais retrouver dans l'éditeur, ensuite il y a les états, on va surtout travailler là, les événements et les variables, n'ayez pas peur, ça va aller assez rapidement. Donc, Playmaker marche par état. La philosophie du, du, du, de, de cet asset, c'est par état. État, là, en l'occurrence, il y aura un état de la lumière qui va être éteint et l'état allumé. Donc, l'état 1, je clique dessus, state 1, et je vais l'écrire en éteint. Non, allumé, puisque ça sera les, le... le la fonction de départ, on va mettre EE, tiens, on va essayer de faire les choses sans faute. Et je fais un clic droit dans la fenêtre, je fais ajouter un autre état, donc il y a le state normalement tout, mais bon, le, ça s'appelle state one puisque j'ai déjà renommé l'autre, et je vais l'appeler éteint. De bon ça n'a pas d'importance, mais voilà. Et on va faire en sorte de passer de cet état allumé à éteint en fonction de la présence ou pas du player dans le collider. Donc, comment on va faire ça Il est en Trigger. Donc, il y a des actions qu'on va mettre sur le, le premier état qui vont détecter si quelque chose entre dans le trigger. Pour ajouter une action, je vais sur l'état concerné, donc là, l'état allumé. Je viens ici sur State et je fais Action Browser. Donc, il y a cette fameuse fenêtre d'action où il y a toutes les actions là qui sont répertoriées par, par famille, j'ai envie de dire, par catégorie et nous on peut chercher ici et nous on va appeler des fonctions qui sont liées au Trigger donc je tape juste là ici dans la fenêtre du haut Trigger et je regarde Trigger Event événement Trigger, je double clique dessus, il s'est ajouté ici dans mon état allumé si je vais dans mon état éteint, vous voyez il n'y est pas je reviens sur l'état allumé alors j'ai plusieurs infos euh, sur quel objet, ben, c'est bien l'objet concerné donc le euh, Owner Use Owner parce qu'on pourrait dire que c'est euh, le collider d'un autre objet. Dans lequel cas il faudrait le spécifier. Donc je laisse ça, je laisse Use Honor. Qu'est-ce qui se passe avec le trigger C'est quand on entre, quand on, on y reste ou quand on en sort ben, Quand on entre. Collider tag. Tous les GameObject que j'ai ici dans ma scène ont un tag. Ou peuvent en avoir un. Et je vais donc taguer mon player qui est là, je vais le taguer en player justement. Alors si je vais dessus ici, sur Person Controller, je vais dans l'inspecteur et ici j'ai des tags, untagged, il n'a pas de tag pour l'instant. Donc je vais le taguer, ça va permettre de le différencier des autres objets. Je le tag en player, sachant que les tags on peut en ajouter. L'intérêt de faire ça c'est si par exemple un autre GameObject entre dans le collider. Ça risquerait d'éteindre la lumière, or on ne veut pas, on veut que ça s'éteigne juste quand il y a le player. Donc je tag euh, mon player en player, et comme ça il n'y aura que lui qui euh, déclenchera le script. Donc je reviens là sur le socle, je retrouve mon FSM, GameObject, enter, le collider tag. donc c'est quand les objets qui sont tagués player entreront dans le Collider, ça déclenchera un événement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement On ne l'a pas encore vu, donc là on vient là dans Event, événement. J'en ai aucun, c'est normal, j'en ai pas encore euh, encore mis. Et je vais mettre Add Event, je vais en ajouter un, hein, que je vais appeler euh, euh, ben collision. On va dire il est entré en collision. Hop, il s'ajoute ici. Le fait qu'il s'ajoute ici, il va être disponible dans les états. Donc je reviens dans l'état numéro, enfin l'état allumé, je fais un clic droit, je fais ajouter une transition. Et vous voyez que collision, je retrouve là. Je clique, collision se met là. Je fais un clic gauche dessus et là je peux, avec une flèche, lui indiquer destination donc cet événement nous mènera à l'état numéro 2 éteinte donc le trigger event userner on trigger hunter du player enverra l'événement send event et ben l'événement collision donc quand le player va entrer ici dans la collision ça va envoyer sur cet état là alors pour voir ça je vais aller sur game et je vais minimiser et le playmaker je vais le mettre temporairement ici pourquoi je fais ça Pour qu'on voit bien comment ça marche au niveau du, du, du script je mets lecture on voit ici ce qui est entouré de verre c'est que je suis sur l'état, euh, pour l'instant il n'y a pas de collision je suis dans l'état allumé et quand je vais approcher mon joueur hop, il est bien passé sur l'état numéro 2 dès que je suis entré ici dans euh, le collider alors l'état numéro 2 on n'a rien paramétré donc il ne s'est rien, rien passé mais on va simplement dire que la lumière s'éteigne et la lumière va s'éteindre je reviens en arrière euh, donc je vais le repasser ici on va s'occuper de l'état numéro 2 maintenant, donc dans l'état numéro 2 qu'est-ce qui se passe et eh bien on va dire que cette lumière s'éteint alors pour ça on a des, des actions encore qui sont prévues pour, donc je vais ajouter action et euh, l'action ça va être euh, une action de GameObject, donc j'appelle GameObject activate GameObject, ouais, je pense que c'est bien ça use honor non c'est pas on va pas activer le socle on va activer un autre GameObject, donc je fais spécifier et ici je viens le chercher la lumière point light que je glisse ici et je dis que elle n'est plus activée elle est désactivée je réessaye. Ça fonctionne parfaitement sauf que quand je ressors elle ne s'allume pas pourquoi parce que j'ai pas dit que quand on revient sur l'état numéro 1 elle reste allumée donc je reviens sur playmaker j'espère que vous comprenez bien la, la philosophie du truc et là on va dire que quand on sort du trigger on revient sur allumer donc pour ça on remet un trigger event donc action browser je reviens là trigger event cette fois-ci c'est pas quand on entre mais bien quand on sort donc, Trigger Exit le Collider Tag c'est toujours le joueur et il faut faire un autre événement qu'on va appeler euh, Sortir on va essayer de bien les nommer pour vous y retrouver en tout cas comme tout à l'heure je viens sur l'état Éteint, je fais un clic droit, j'ajoute cette transition donc Sortir et Sortir je glisse sur l'état Allumé et ici je spécifie bien donc, que ça envoie l'événement Sortir là ce qui, ce qui risque de se passer, parce enfin ce qui va se passer c'est que ça va on va bien en ressortir, ça va revenir sur l'état 1 mais sur l'état 1 on ne on spécifie pas que la lumière est allumée donc comme elle sera éteinte à l'état 2 elle ne se rallumera pas démonstration on va même faire différemment, je vais repasser la fenêtre playmaker ici comme tout à l'heure et on y va on va voir que ça fonctionne sauf qu'elle ne se rallume pas donc je suis sur l'état allumé éteint je ressors je reviens sur Allumer, mais la, la lumière ne se rallume pas, puisque je ne l'ai pas réactivé. Donc on va faire ça tout de suite. On vient sur l'état là, et on peut copier un état. Donc celui-là, vous voyez, le euh, Point Light, je le copie. copie Selected Action, je viens ici, et je fais Paste, Coller. Et cette fois, je l'active. Et normalement, je mets en plein écran, mais je dis bien normalement, quand je vais entrer dans la collision, ça va s'éteindre, et quand je vais ressortir, ça va se rallumer. Voilà. Le système, là, il est vraiment tout bête, hein, mais on peut faire des portes automatiques, des déclencheurs d'événements, des, des déclencheurs d'animations... C'est déjà... Dans plein de jeux, en fait, il y a comme ça des boîtes invisibles de collision dans lesquelles vous allez entrer et que ça va déclencher un événement. Donc là, vous voyez, on a juste deux états. Entrée, euh, de, allumé, éteint, quand on entre dans coeur, quand on en sort et à chaque fois quand on entre et qu'on en sort et eh bien on met un événement allumé, enfin activer le point light ou désactiver le point light c'est aussi simple que ça euh, quand on pratique un petit peu ça devient vraiment super super rapide donc j'espère hein, pas en avoir perdu trop d'entre vous parce que on va pouvoir bien bien s'amuser avec euh, avec ce petit euh, cet asset Playmaker ça va vraiment nous éviter d'écrire du script parce que moi personnellement, c'est pas, pas, euh, pas, ce que je préfère faire. Je préfère euh, voilà, prototyper le jeu, faire des mécaniques de jeu, et pas passer trop de temps à essayer de comprendre si j'ai bien mis un crochet ou une virgule quelque part. Euh, J'aimerais beaucoup, mais c'est pas, pas mon truc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour, euh, bah pour un prochain tutoriel.